Au niveau de ACEP, les principes de protection des consommateurs, je pense, ont été intégrés parce que, en fait, il y va de l'intérêt même de, de, du développement de, de l'institution. Parce que l'institution ne peut pas évoluer, que si la clientèle est maltraitée et n'est pas bien servie, ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, je pense que l'institution va devoir stagner ou bien reculer. Pour le traitement respectueux des clients, qui est un des principes de protection, je pense qu'aujourd'hui même, ce qui a eu lieu